Bonjour mes chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent de partout dans le monde. Je suis encore devant vous aujourd'hui et ça fait vraiment très longtemps parce que je n'ai plus jamais fait de vidéo pour vous expliquer comment les différents travaux que je fais dans le domaine spirituel se passent. C'est parce que j'étais vraiment très débordé et je n'ai plus le temps de faire des vidéos pour vous les montrer. Mais la situation qui prévoit actuellement fait que je suis obligé d'être, de passer devant les caméras aujourd'hui. Vous savez déjà qui je suis, c'est Banabe Doji. Et je suis au plus de 129, 53, 24, 94, 25. Depuis la dernière fois, je reçois beaucoup de plaintes de tous ceux qui me contactent. ou bien de la part de, de leurs amis qui se sont fait anarquer par d'autres marabouts. Et cette situation-là, c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui je suis là pour vous expliquer et vous mettre en garde par rapport à certaines choses. Parce que j'ai remarqué que la plupart du temps, c'est de votre propre faute si les gens arrivent à vous anarquer facilement. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez contacter quelqu'un. C'est vrai que... Nous, les marabouts et les différentes têtes couronnées, on ne peut pas montrer nos visages dans les vidéos par mesure de sécurité pour nous et pour certaines raisons. Mais ce n'est pas pour autant que quand vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, il vous suffit qu'il vous donne son nom et vous envoyez de l'argent. Vous n'avez aucune preuve que c'est effectivement lui. Vous ne lui demandez rien qui atteste que c'est cette personne-là. C'est pourquoi je vous mets en garde. La prochaine fois que vous avez, que vous devez contacter quelqu'un, lui envoyer votre argent, la moindre des choses, c'est lui demander la photo de sa pièce d'identité. Comme ça, quand il y aura un problème, vous savez à qui vous avez affaire. Vous pouvez vous plaindre à la police. Sinon, comment vous-même, vous pouvez donner votre argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas et après, vous voulez vous prendre à qui Ou bien, même si vous vous plaignez, sur quelle base on ira chercher cette personne-là La dernière fois, un Tougolais m'a contacté et il a commencé à me supplier qu'il veut récupérer ses sous qu'un mec lui a fait quelque chose. Je demande le nom de la personne, il ne connaît même pas. Si vous êtes à ma place, comment vous allez faire ce travail-là Donc, c'est compliqué. Mettez-vous vraiment au sérieux et évitez de vous faire avoir aussi facilement. Si je suis là aujourd'hui, je ne ferai pas une vidéo très longue. Après ces mises en garde, je tiens à vous rappeler que vous qui regardez les vidéos, qui me contactez, qui êtes tellement pressé par votre travail, que vous ne vous abonnez pas, vous ne partagez pas les vidéos, vous ne rendez pas service à vos amis qui sont dans le besoin. Parce que c'est par pas ces actions que vous allez faire, que eux-mêmes pourront être en mesure de voir comment les choses se passent et être prévenus pour ne plus tomber dans le piège de ces faux marabouts-là. Mais vous ne le faites pas, c'est dommage. Donc, euh, que votre intention soit là-dessus la prochaine fois. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter le portefeuille magique. Comme vous le savez, je vous l'ai expliqué de long en large plusieurs fois. Le portefeuille magique, c'est une enveloppe conçue avec les ingrédients naturels des feux de brousse et qui va voler de l'argent dans les banques, les différents points où on regroupe de l'argent pour vous rendre riche. Donc c'est un travail qui se passe dans le secret et c'est pour cela que les banques font beaucoup de faillites à la fin de chaque année. Donc voilà comment ça se présente. Le portefeuille magique. Pour être en possession de ce portefeuille magique, il suffit seulement de respecter certaines règles de prescription. Et la chose la plus importante, il faut avoir l'argent pour les ingrédients nécessaires. Parce que je vous l'ai toujours expliqué... La nature ne donne rien sans rien avoir en retour. Vous avez compris. La nature ne donne rien sans rien avoir en retour. Vous ne pouvez pas me contacter, me demander de vous aider à avoir de l'argent si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. Donc, voilà le portefeuille magique à quoi ça ressemble. Il y en a plusieurs personnes qui disent qu'il y a des doubles poches, il y a des coutures, je ne sais pas. Ça, c'est un portefeuille qui va vous produire 2 millions de francs CFA. Pendant un an que vous allez renouveler, un an ça fait 12 mois, donc c'est pendant 12 mois et c'est renouvelable. Je ne sais pas si ce porte là que vous voyez là maintenant peut contenir des doubles poches. Je ne sais pas si c'est moi qui vois mal ou bien qui avait déjà de l'argent dedans, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Donc suivez-moi très bien, vous avez vu, je suis en train de le triturer de tout faire avec je vais passer à la démonstration de ce portefeuille-là et vous allez voir comment il produit de l'argent. Suivez-moi très bien. Bon. Roland, il est on doit grouper le monde. J'ai dit, non, mais t'as coupu mon ami, il là. Suivez-moi très bien. Maintenant que j'ai invoqué les génies qui doivent aller voler l'argent dans les banques pour remplir ce portefeuille-là, vous allez me suivre très attentivement et voir comment la démonstration se passe. Dès que les génies ont fini leur travail, ils vont me dire « Et moi, mon tour, maintenant, je vous sors le portefeuille. Vous allez voir comment est-ce qu'il produit de l'argent. Suivez-moi très bien et vous-même, vous saurez comment ça se passe. Maintenant, je vous le dis, ce n'est pas seulement le travail du portefeuille magique que je fais. Vous le savez, surtout ceux qui me contactent pour les retour affectif, surtout ça, vous avez des problèmes dans vos couples et il y a des gens qui se sont fait envoûter, des gens qui ne sont, qui ne sont pas chanceux, il y a tout ça. Je vous dis, n'ayez pas de crainte. Une fois que vous avez contacté le maître d'Oji du Bénin, c'est sûr que vous avez la satisfaction. Et je vous rappelle toujours, quand vous me contactez, la première des choses, et c'est de votre droit que vous pouvez exiger, c'est ma pièce d'identité. Donc, euh, la vidéo ne va pas être très longue. Ça va vous permettre de regarder de comprendre correctement. Pour plus d'explications, contactez-moi et je vous dirai. Et j'avais comme mon tout. Puis au dit, mais d'accord, moi, on vient ici au palais. Et là, je suis Donc, suivez avec moi comment le travail va se passer. Voilà. Là, ce que vous voyez à l'intérieur de ce portefeuille-là C'est des vrais billets de banque. C'est le, le vrai billet du punk. Et c'est un portefeuille, comme je vous l'ai dit, qui a produit jusqu'à 2 millions de francs CFA. Contactez-moi au plus 329 53 24 94 25. Si on fait toutes ces précautions, c'est pour ceux qui voient nos vidéos et qui vont vous en avec. Parce que vous-même vous manquez de vigilance. Donc, à la prochaine, soyez très vigilants et ne vous faites plus avoir.